ça. commence. un peu Pizza, Livreur de pizza, je l'ai été plein de fois, donc cardiologue. Attendez, c'est intéressant, tout C'est quoi déjà Tu soignes le cœur des gens. Comme un médecin C'est un médecin. Ah non, je ne veux pas soigner le cœur des gens, moi. Je ne veux pas soigner les gens, je pas soigner, J'aime pas les gens. Je vous l'ai déjà dit, C'est pas moi qui décide. <coughs> Il n'y a pas trois semaines, j'étais généraliste. te racontent leur vie en te montrant leurs croûtes et leurs tumeurs. Ils n'ont aucune pudeur. Ils te parlent comme si tu les écoutais. Non merci. Je préfère encore livrer des pizzas. Au moins les gens ne s'intéressent pas à toi. Et toi, tu t'intéresses pas à eux. Bien. Les médecins des morts, c'est pas possible. médecins des morts, ça existe. Celui qui soit des morts. Ah. Médecins légistes. Voilà. Ah oui, j'ai été médecin légiste une fois. Je me suis bien marrée! <rire> ben voilà! Soigner les cœurs des gens, je viens. Les, les guéris, même si vous voulez, mais les vivants, franchement, ils sont pas supportables. C'est pas pour moi, les vivants. Donc, on part sur les pizzas. C'est quoi le temps? Pluie toute la journée. Eh! Hey, au moins, 4 de t'es à l'abri! Alors, elle se décide! Ben, faut dire que c'est pas facile. Soigner le cœur des gens au sec ou livrer des pizzas sous la flotte, bah c'est pas pareil. On sait que c'est pas pareil. C'est justement pour soi qu'on lui demande de choisir. Parce qu'elle a encore la chance d'avoir le choix. Et elle sait qu'ils sont de moins en moins nombreux à avoir le choix. Thank yeah. you. Tout le monde fait comme toi. Et si tout le monde se couche quand le jour se lève Et si tout le monde se met dans ton état Il marche comment le monde Pas très bien. <rire> et les autres que... Tu y as pensé Peut-être que les autres aussi Ils aimeraient bien rester à sur la couette. Oh, euh... On peut On peut pas, non <rire> Est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a J'entends pas. Oh oui. Oui, quoi. Oui, elle se rend compte de la chance qu'elle a. Elle veut nous quitter. Non. Elle veut travailler. Oh oui, elle veut travailler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est Pote <rire> <rire> <rire> okay. J'aime mieux ça Allez, le but pas au rêve avec les autres au terminal, j'en profiteras pour aller dormir. Toi, oui Oui. Sophie Arrête de tout revenir. Tu es prof. Encore C'est pas moi qui décide. Ah oh non, non, pas prof. C'est bon, fini, prof. Prof tout, Prof ou rien. Comment ça, prof ou rien C'est quoi l'autre choix Toi, t'as pas d'autre choix, tu peux faire que prof. Mais pourquoi J'en sais rien, moi. Les élèves, c'est pareil. Ah ouais, tu veux beaucoup là. Et de quoi D'histoire géo. Oh, non, oh, toi, toi. <rire> des incultes, élevés au gras, aussi, sucre et à l'image. Et plus c'est inculte, et plus ça ramène sa grande gueule. Ça sait pas écrire, mais ça la ramène. Tous assis sur leur certitude et leur gros cul d'enfant. Gâtés par des parents débiles, qui n'ont aucun sens de l'éducation, qui font des gosses comme on chie des merdes. <rire> et qui s'en débarrassent dans nos classes, ficelés dans leurs fringues de marque avec un smartphone dans chaque main. Parce que ça, les téléphones et les marques, c'est leur raison de vivre. Leur Graal, leur Nibarnal, à ses futurs fards de la pensée. Faut que ça pète dans la marque et faut que ça sache, si possible avec le dernier téléphone à la con qui vaut la moitié de mon salaire. Et si tu leur dis que ça coûte un bras à leur parole et que c'est fabriqué par des gosses, mais des gosses, eux, qui n'auront pas eu d'enfance, pour voir comment ils s'en foutent, mais d'une force herculéenne, du moment qu'ils peuvent passer leur week-end à user les miroirs des magasins de fringues à se faire des selfies, tout va bien. La question, c'est pas quelle planète on laisse à nos enfants mais quels enfants on laisse à notre planète C'est ça la question, bordel Et c'est à eux qu'on va la laisser, la planète À eux qui photographient leur tête pleine de vide Et ils ont des égaux tellement énormes que c'est tout juste s'ils arrivent à passer la porte de la classe. Et là, une fois posés sur leur grosse certitude, à peine tu commences ton cours, que déjà ça baille, ça s'affale, ça joue avec son téléphone. Et si tu as le malheur de leur dire qu'il pourrait être un peu plus respectueux du machin derrière le bureau qu'on appelle un adulte, et accessoirement un enseignant, qui est là pour leur transmettre des connaissances de leurs intérêts qui pourront faire des hommes et des femmes à l'esprit plus ouvert, euh, plus critique, euh, plus cultivé et donc plus libre, et ben faut voir comment ça répond et que ça remet <rire> en question et que ça exige et que ça menace et que ça se bat, et que parfois ça passe à l'acte Alors qu'est-ce que ça mérite C'est qu'on leur poute à tous la tête dans l'eau de la baignoire. Le cul -mort du du vert. Qu'est-ce que ça mérite Et des coups de monstres de pierre sur les tibias Alors, Je ne sais pas qu'elle une fois claire. Viens <rire> Elle croit tous ce qu'ils vont venir des stars, ces connards C'est pas mal, ça. Tout est intéressant Mais fais n'importe quoi. Est-ce euh, que j'ai été une star, moi Combien de fois j'ai été une star dans ma vie Combien À mon avis, pas assez. Va m'aider Va t'es une star, moi tu veux très bien vivre ta vie sans être une starte. Moi, par exemple, euh, j'ai jamais été une starte. Toi, évidemment, qu'est-ce que tu compares Mais moi, j'aurais pu, parfaitement, j'aurais pu être mulifienne, par exemple. J'adore la mulifienne. Je ne suis pas sûre que ça intéresse grand monde Pourquoi Pourquoi navez pas été mulifienne Même d'un but de fanfare n'avez-vous pas été Même à la grotte quelle la grosse caisse, c'est pourtant pas compliqué Fais quand même le truc à la portée du premier con qui parle. J'ai Exactement J'ai même pas été foutu d'être à la grande. J'ai même pas été foutu d'être à la grande. Bon allez On va voir ce qu'on peut faire pour toi en attendant, va te préparer. Vous l'avez rien, vous n'avez rien. Elle problème. Pardon, non. Et elle en veut. Non. Et elle se prend pour qui Pour personne, pardon. Elle faisait quoi Manutentionnaire. Elle pliait des cartons dans... Je ne suis pas sûre oui. que ça intéresse grand monde. Mais même pas été après un. grand... Ton bras. <coughs> chienne La chienne Mais... Mais quoi bah, La semaine de dernière, j'étais cuisinière. J'étais bien. Puis d'un coup, je me retrouve à plier les cartons. C'est pas bien de plier des cartons Mais si, si, c'est très bien de plier des cartons. Mais là, plein de chien, tu veux qu'on tire un trait C'est ça que tu veux On tire un trait on y va Non, je veux pas qu'on y aille, je veux pas qu'on tire un trait, je veux juste un boulot, un vrai boulot. Parce que là, c'est pas vraiment un boulot un chiens. Il y en a de plus en plus à croire qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il y a que ça pour toi. Allez, va te préparer. Euh, quoi bah, je fais comment pour les chiens Quel chien mais Les chiens, j'ai pas de chien, moi. On fait comment pour le chien OK. Toi. C'est <rire> chienne. place pour elle et pour sa famille mais là J'ai bien bossé, vous l'avez dit. J'ai dit oui, alors. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé C'est le monde qui a changé. Depuis hier. Depuis toujours, il change. Sauf qu'avant, il changeait moins vite. Oh, mais je peux pas Une grande chance. En pleine Alors Je peux pas sauter d'un trou. Mais tout le monde a une famille. La tienne aura des indemnités. Mais ah. bon, enfin, mais dans quel monde tu vis Mais autrement, ce c'est ma vie. Eh bien, ce sera la vie d'un autre. C'est quoi la raison Mais on s'en fout de la raison. Mais je pourrais t'en donner mille des raisons. Ça ne changera rien au fait que tu l'as sautée. C'est comme ça. C'est le grand amour, la route, le monde chant. C'est quand même pas moi qui vais sauter à ta place. Il y a quelqu'un qui veut sauter à sa place. J'entends pas. Euh, on dirait que non. Viens. Yeah. Ouais. Moi. Non, je saute pas. Je saute pas. Ne saute pas okay. <coughs> Tu vas dans la forêt Dans la forêt <coughs> Tu veux pas sauter, tu vas dans la forêt Et ta famille n'aura rien euh, Aucune indemnité, que dans euh, zéro Par contre, on va s'en occuper de <coughs> ta famille d'une autre manière Oh mais c'est dégueulasse ah, je Pas de ça, pas ici Tu chialeras en haut de ton poste si tu veux, mais là, un peu de défense Parce qu'elle elle <rire> En même temps Elle sait pas encore euh, bah Encore quoi Chut. Mais c'est pas normal Ah parce que toi tu sais ce qui est normal C'est pas une question de normal ou pas normal C'est une question d'avoir le choix ou pas Et toi le choix Tu l'as euh, Non, tu euh, l'as pas c'est pas moi qui fais les règles, hein? Un jour en haut, un jour en bas. Allez, vide! Mais si on attendait demain? Oh! oh mais c'est pas oh. oh. ah, vrai, mais nom de Dieu! Mais oh. qu'est-ce que vous avez tous? Tant que c'est pas hier, c'est demain. Il faut vous expliquer ça comment. Hier, c'est très loin. Et demain, c'est très loin aussi sera faite. Moi non plus, je ne sais pas. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Pour certains, demain, c'est très loin. Pour d'autres, inaccessibles Alors, toi, tu vas monter en haut de ton putain de pont et tu sautes. Aujourd'hui, tu as compris Pas tu veux pas y changer? Ah, oh, mais c'est pas vrai Je pourrais pas être amoureuse à sa place une fois. Et toi, tu prends ma place, on fait ça juste une fois, tu verras. Ils sont très très sympas. Mais, mais qu'est-ce qu'elle qu nous fait, fait? C'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été amoureuse. Tu veux bien changer? Mais non Allez, juste une, une fois, fois. Elle t'a dit non <coughs> Tous ça cul Pardon elle a piqué le puits et le cul Mais c'est quoi ce langage là Elle lui fait des trucs, c'est ça Je suis sûre que tu leur fais des trucs. Les limites. Attention Les limites Alors pourquoi elle arrête pas d'être amoureuse C'est vrai que c'est souvent. Il y en a peut-être qui sont pour l'enseignement. Et d'autres pour l'amour. Moi perso. L'école, ça n'a jamais été mon truc. <rire> Prof. <rire> je ris parce que je suis amoureuse. Tu vas avoir fait mettre tout dans la gueule, la prof Salope Arrête de Vieille pute Mais comment ça, vieille Mais je vais la crever Mais laissez-moi la crever Au secours Avec la prof La fourrure est immense. Tu as peu de chance de la rencontrer. montagne et tout le monde y arrive. Allez, vas-y, c'est par là. Au revoir. C'est ça. <coughs> terminée. Oui, monsieur. On a fait de notre mieux. Et demain, on pourra... Pardon, pardon, pardon. oui, monsieur, pardon, pardon, oui. Bien, monsieur. Bonne journée. dire tout à l'heure, mais si vous voulez, on, on peut se retrouver en bas, à, à, à, à boire un petit verre ensemble, histoire de, de se saluer. Et de Et si, mais j'avais un truc, mais je pourrais le faire plus tard. Baptiste Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai Je vais voir. Baptiste, tu me mets de la lumière sur le plateau parce que tu sais, les services sont grillés. D'accord. Oui, ouais. bah, Merci. En Comment ça, il faut la mise Tu récupères les escabeaux.